relancer un business qui est mort Vous avez déjà eu une activité, vous avez vendu des produits grâce à internet mais vous n'avez rien fait depuis un moment et vous envisagez peut-être de relancer cette activité. Je vais vous expliquer en sept points comment relancer une activité quand elle est morte. On se retrouve après la musique étape pour relancer une activité en ligne. alors qu'on soit d'accord je vous parle d'une activité en ligne qui a déjà existé c'est pas j'ai fait quatre postes, euh, j'ai pas eu de retour et j'ai envie de relancer quelque chose. On parle d'une activité sur laquelle vous avez déjà vendu sur laquelle vous avez déjà eu de l'interaction avec vos clients sur laquelle vous avez déjà créé du contenu. Donc, on va voir ça en sept étapes. J'espère que je ne me suis pas trompée parce que j'ai rajouté beaucoup de choses après. Donc, la première chose à voir, ça va être tout simplement de faire un point sur vos réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est vraiment euh, la meilleure façon aujourd'hui de contacter son audience. C'est la façon la plus gratuite, on va dire ça comme ça. Euh, et ensuite, effectivement, vous pouvez faire ce qu'on appelle des look des, des audiences similaires ou des choses comme ça. Mais... Voilà, faites un point sur vos réseaux sociaux. Si vous avez très très peu de moins de 100 personnes sur votre page, bien que 100 ça peut être beaucoup, parce que moi je me rappelle mes 100 premiers, j'étais très contente de les avoir, moi bon, je suis à 12 000 aujourd'hui, mais faites un point d'abord sur vos réseaux sociaux. Euh, Est-ce qu'il serait intéressant de garder cette audience ou plutôt de repartir à zéro Facebook a tendance à être un peu plus sympa quand on repart à zéro que quand on relance quelque chose qui est mort. Les autres réseaux, c'est pareil. Donc, des fois, il peut être intéressant, justement, de repartir à zéro. 1. Hein, faire le point sur vos réseaux sociaux. 2. Vérifier, en fait, que euh, toute la partie revenu. Est-ce que vous avez gagné de l'argent euh, Quelle est votre vidéo qui a le mieux marché Quel est votre produit qui a le mieux marché et euh, regardez également tous les nombres euh, de personnes que vous avez sur votre liste. Si vous n'avez rien vendu, etc., comme je, je vous le rappelle, hein, on parle d'une entreprise qui a déjà vécu. Donc, euh, la vidéo qui a le mieux marché, ce qui va être intéressant, en fait, c'est d'envisager de la refaire au goût du jour. Voilà. Euh, ensuite, le produit qui a le mieux marché, pareil, vous allez reprendre le même produit et vous allez le mettre au goût du jour. Vous allez rajouter des choses sur votre expertise, etc. Ensuite, par rapport à votre liste de clients, il va falloir, entre guillemets, la réchauffer. Euh, il va falloir leur rappeler votre existence et leur rappeler qu'entre-temps, vous êtes devenu beaucoup plus wow, professionnel, mieux dans votre expertise. Choisissez le mot qui vous convient. <rire> euh, ensuite... Par rapport à votre liste, il, serait, il faut absolument, absolument, et ça c'est quelque chose que je dis tout le temps, que vous reparliez de votre client idéal. Vous reprenez euh, systématiquement votre client idéal. Vous avez peut-être fait ça il y a quelques années, les choses ont changé. Voilà, Reprenez un moment pour dire, voilà, où est mon client idéal Qu'est-ce qu'il veut Quelle est sa problématique Comment est-ce que je vais pouvoir l'aider à, à justement passer à l'action Quel problème, moi, je règle Qu'est-ce que je l'aide à avoir en plus Vraiment, vraiment, prenez le temps de retravailler votre client idéal parce qu'il y a une chose dont vous devez absolument être conscient, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est un coach américain, c'est que l'argent c'est quelqu'un qui l'a. Votre argent, celui que vous avez gagné, actuellement c'est quelqu'un qui l'a. Euh, qui il dit souvent qui a mon argent? Euh, donc il faut que vous trouviez qui est prêt à acheter votre produit aujourd'hui. Donc vraiment, n'oubliez jamais votre cible, votre client, soyez toujours en connexion avec lui. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est euh, donc je vous le dis, retravailler votre meilleure offre pour en faire une solution encore plus magique. Et après, il va falloir justement créer un gros, un gros boost. Il va falloir relancer toute cette entreprise, mais il va falloir la préparer. C'est-à-dire, vous ne dites pas bah, « je vais faire quatre vidéos, je lance tout, puis je vais faire les vidéos une par une ». Non, pas du tout vous allez vraiment, vraiment euh, prévoir à peu près trois semaines à l'avance euh, de vous lancer dans trois semaines. Ouais, c'est ça, trois semaines à l'avance de se relancer dans trois semaines. Vous avez compris. Donc, trois semaines avant votre vraie euh, renaissance, j'aime beaucoup ce mot en ce moment, renaissance, hein, comme le phénix. Donc, euh, trois semaines avant votre renaissance, vous allez préparer une ou deux vidéos euh, pour sensibiliser les personnes à votre problématique. Vous allez faire une ou deux vidéos pour dire justement, pour parler de votre solution, mais pas en mode « oui, j'ai quelque chose à vous vendre, etc. » Donc, euh, vous dites, bah voilà, aujourd'hui, il y a ça comme solution, il y a ça comme solution, il y a ça comme solution. Voilà, vous commencez à répondre petit à petit à cette problématique sans bien sûr donner la version globale et finale. Et vous allez également... Euh, Faire deux, trois vidéos sur qu'est-ce qui arrive si on ne règle pas ce problème. Par exemple, si vous êtes love coach, ben vous dites euh, aujourd'hui vous êtes célibataire, mais si vous ne faites rien, eh ben ça ne va pas changer. Ce n'est pas en regardant Netflix tous les soirs, etc. Voilà, là, on, on appuie sur le fait que si vous ne faites rien, rien ne va changer. C'est très, très important de reprendre toutes ces étapes, donc de réanalyser vos réseaux sociaux, re-regarder où vous avez gagné de l'argent, euh, re-regarder aussi ce qui a marché, ce qui n'a pas marché dans vos réseaux sociaux, donc ça se mélange un petit peu. Revoir votre client idéal, refaire une offre idéale, ensuite, repréparer votre lancement trois semaines à l'avance, donc préparer tout le contenu, mail, post, etc. Et ensuite, uniquement ensuite, vous allez tout programmer, on programme tout. Pourquoi C'est-à-dire que trois semaines à l'avance, tout ce que vous allez faire, les postes, les visuels, etc., tout va être programmé. Ce qui fait que quand vous allez lancer votre entreprise, quand vous allez lancer officiellement ou relancer justement ce business, eh bien, vous allez être capable de faire plus c'est-à-dire de prendre, par exemple, 10 minutes pour faire une story Instagram qui va être partagée sur Facebook. Vous êtes capable de partager où vous êtes, ce que vous faites, ce qui fait que les gens vont rentrer dans votre vie et ça va créer un écosystème. Parce que si vous dites, ben voilà, je lance mon activité là, je dois faire les vidéos, les machins, les trucs, vous allez être dans le jus, dans le speed, dans le, le, dans, le dans le busy, vous êtes occupé, trop occupé, Et eh bien, ça ne va pas fonctionner et en fait, vous allez vous étouffer et vos clients vont sentir aussi ce ce speed que vous avez, et ils ne vont pas vous voir comme une solution, mais plutôt comme quelqu'un qui a besoin d'argent. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je peux vous assurer que ça se sent sur Internet. Voilà. Et quand vous avez fait ça, n'oubliez pas, bien sûr, d'envoyer euh, un mail par semaine à votre audience. En leur parlant des vidéos que vous avez fait en fait les mails que vous envoyez avant de parler de votre offre c'est tout simplement vous resensibiliser vous reparler de la solution et vous reparler de la qu'est ce qui va se passer si les personnes ne font rien dans les mails on parle des contenus que vous avez créés et pas de votre solution votre solution vous allez pouvoir l'emmener par exemple par un webinaire par de la publicité etc mais ça vient après vous n'avez pas eu votre audience pendant un certain temps ils ne vont pas vous acheter de suite ils ont besoin de se rappeler de vous et ont besoin de vous refaire confiance. Voilà en ce qui concerne cette petite vidéo, euh, puisque c'est vrai que quand on a déjà eu une, une activité en ligne, on ne la relance pas de la même façon. Donc je voulais vous partager ça aujourd'hui parce qu'on me demande aussi. Alors moi souvent que j'ai plus de personnes qui débutent, euh, mais c'est vrai qu'on me dit, ben voilà, j'ai fait ça il y a quelques temps. Et euh, je ne sais pas si je dois réutiliser cette audience. Je ne sais pas si euh, je voilà. Vous avez tout dans la vidéo. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre euh, un petit pouce. Euh, J'aimerais bien aussi, dans les commentaires, vous me disiez si vous préférez les vidéos techniques euh, ou les vidéos de motivation. Euh, parce que j'ai tendance à beaucoup aimer en ce moment faire des vidéos de motivation. Et j'ai vu que ça ça marchait plutôt bien, que vous aimez ça. Moins que le technique. Mais voilà, je vois qu'il y a de nouvelles personnes qui, justement... Euh, qui, qui suivent par rapport à ça. Donc, c'est vrai qu'à la base, je fais beaucoup de techniques, mais c'est tout ce qui est là qui fait que bah, j'arrive à continuer sur la durée alors qu'il y a des gens qui ont fait des buzz et qu'on bah, qu ne voit plus ou des gens qui n'ont jamais décollé. Après, il y a aussi des gens qui sont allés beaucoup plus vite que moi et sincèrement, je suis vraiment très contente pour eux. C'est un très, très beau modèle. Voilà, euh, je vous souhaite une excellente fin de journée et mettez-moi un petit pouce. Et surtout, n'oubliez pas, votre marque, c'est vous